Bonjour, je m'appelle Johanna, j'ai 24 ans et j'ai choisi le diplôme d'animateur-formateur pour les entreprises de la beauté à l'ISIPCA car euh, j'ai travaillé en tant qu'esthéticienne dans un institut de beauté et j'ai eu la chance d'avoir mon employeur qui m'a fait participer à des formations marques, notamment pour la marque de Cléor. et j'ai découvert à ce moment-là que c'était le métier que je souhaitais faire. J'ai beaucoup apprécié ma formation à l'ISIPCA parce que j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne ambiance de groupe dans ma classe et j'ai apprécié également le suivi des professeurs qui étaient toujours disponibles pour nous donner des conseils pour notre travail sur le terrain. J'ai travaillé lors de ma formation à l'ISICA en tant que formatrice France de Cléor. J'ai eu lors de cette année l'opportunité de réaliser des formations à des groupes d'esthéticiennes de 4 à 16 personnes. Dans un premier temps, j'ai réalisé des formations à Paris avec des formatrices de la marque et ensuite j'étais en autonomie lors de déplacements en province. Aujourd'hui, je travaille en tant que formatrice pour la marque Soft Mésologie. Je suis chargée de former sur le, un secteur large, donc en France et à l'export. Et je trouve que c'est intéressant comme mission puisque je suis également chargée de travailler en collaboration avec le marketing et les commerciaux. J'aime beaucoup dans mon métier le fait de pouvoir euh, proposer, être force de proposition pour la création de documents de formation et également proposer des animations dans les instituts. Pour toutes les personnes qui souhaitent devenir animatrice ou formatrice, je vous recommande de poursuivre avec une troisième année comme celle que j'ai suivie à Lizika, car le fait d'associer la formation avec l'expérience terrain vous donne un vrai plus dans le monde de l'entreprise par la suite.